Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un petit nid de frelons asiatique. encore une fois hein? Allez, je vais vous le montrer, euh, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout Donc encore mal placé, hein? sous un abri Alors je sais pas si vous allez le voir, mais il est juste ici Donc il va falloir que j'escalade tout ce bordel Mais il n'y a pas de souci. Allez, je me prépare et je vous montre ça Allez, c'est parti pour le combat Donc vous voyez, un figuier Donc là, ils sont pas mal Donc encore un endroit, mal placé Sous, une, sous un abri, là où ils gens rangent du matériel Donc on va aller voir ça J'espère qu'un jour, le front asiatique, il ira pas s'installer là En haut de ce poteau électrique J'espère qu'ils n'auront jamais l'idée Allez, je vous montre ça. Bon, il va falloir que j'escalade. Faire attention à ne pas tomber. Alors, on a pas, pas l'air solide. Allez, je m'approche du nid. Déjà de la présence, donc il est juste là. Salut les petits frelons! Alors? Pas de neuf? Bon on va le traiter celui-là ça y est là, ils sont énervés. Bon, vous voyez, encore mal placé. Et eh ben ouais, je le dis souvent ça, c'est que c'est mal passé, mais c'est pour ça que je vous montre ces petites vidéos, que vous voyez que dès que vous rentrez dans une saison de frelons, faites attention autour de vous. Un nid peut se cacher même partout, Les frelons asiatiques, c'est quand même leur particularité, c'est ça. Bon maintenant, ça y est, mon vu m'attaque, la caméra aussi, Mais bon. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, une petite intervention de frelon asiatique encore une fois Allez, je vais vous montrer où il est Alors vous voyez, on rentre dans une petite grange Voilà, où il stocke du, du matériel Et le nid, il est juste Juste, juste en haut là, juste là Allez, encore un endroit mal placé. Allez, c'est parti, je m'habille. On est prêt pour le combat. Allez, je ferme la porte parce qu'il y a ce petit chien, j'ai peur qu'il vienne. Qu Il ne faudrait pas qu'il se fasse piquer. Bon, l'accès est quand même un peu difficile parce que je ne vais pas avoir beaucoup d'auteur donc on va voir ça allez c'est parti on va aller s'amuser un peu bonner l'avantage c'est que je peux me cacher derrière le poteau quoi les aider. l'accès est short bon. vous voyez le nid là ils m'ont repéré ça commence à sortir une poutre derrière qui m'embête là Et on va remettre la dose Vous voyez quand même dessus, dessus y a des autres, hein. Donc vous voyez, ils arrivaient par-dessus des tuiles là. C'était quand même assez facile pour eux. Vous voyez, ça reste des frelons asiatiques. Hein. Ils ne se mettent pas trop dans les greniers et tout ça. Mais quand il y a des accès comme ça, bah, ils viennent bien, pour eux. Je fais pousser au dessus de la tête, imagine. Regardez les attaques. Allez, on fait un petit coup. Et dans cette position un peu drôle avec toutes ces attaques de frelons, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les dedés